Youtube Tu adores les games tuto Je me permets d'en faire une au quart Sur Caldera Enfin du Caldera Je vous rappelle juste que Si je lance beaucoup de résurgence en ce moment C'est juste que mes games de Caldera mettent 10 à 15 minutes Avant de trouver un lobby C'est juste l'enfer Donc pense à liker à commenter euh, Et voilà référencement tu connais Bisous Ça passe à travers Ça passe à travers vous avez vu vous avez vu le nombre de balles qui sont passées à travers? Qu'est-ce qu'il est nul, lui? C'est vous mes balles C'est euh... Elles vont où Il a 4... Quatre... Vas-y... Oh j'ai... Vas <coughs> oh, j'ai <coughs> failli m'étouffer... C'est l'heure, c'est l'heure. Ahem... <coughs> Ah oh, putain! Pourquoi là où j'atterris, les gars, là où j'ai mis un point un peu à l'avance, il y a deux voitures qui arrivent à Wake sur moi? C'est fou, fou ou pas le hasard? Et j'étais attendu par un joueur sur place. Putain de merde! Je l'ai touché Allez, ouais, GG Oh putain Le trophy sur la voiture Ouais, on va le faire les gars. Quel tracking. Merci. Salut maniaque. Prends ta ligne. Prends ta ligne. Je sais que tu vas vouloir la prendre. Allez, prends-la. Je sais que tu sais où je suis. C'est un beau spray que j'ai pris, hein. pas rester à côté de ça ça les péter il ya que x ah ok je, je suis débile en fait pourquoi est-ce que les gars pourquoi est-ce que le mec fait le, le gars super chaud alors qu'il campait dans la maison depuis tout à l'heure Quel fils de pute, putain. C'est quoi ton objectif, là Pourquoi... Euh... Pourquoi d'un seul coup, tu bouges plus Tu, tu m'as tiré dans le dos, et maintenant, tu, tu bouges plus d'un pète. Il... Ah, il y a une autre voiture dans la game. C'est marrant, ça. Ai été... Tu te sentais malin avec ton trophy toi, ou quoi Vous avez kiffé, chat, le, le coup de snipe sur la bonbonne Toujours réfléchir à l'option la, la plus faste. Ah tiens, je suis en train de le voir arriver. Fais péter ton truc, fais péter ton truc, fais péter ton truc, fais péter ton truc. Quoi Quoi Regardez le pseudo C'est pas possible de streamer avec deux comptes quand même. T'es en train de sortir tout le monde. Là. Bah je fais ma game les gars, je fais ma game, je me place correctement. Là je, là, je suis en plein kiff de ma partie. Hein. Genre je maîtrise ma partie sur le bout des doigts. Il a aucune erreur de commise, y'a.. Il a que des bons placements. Le kiff. Là par exemple je me place ici pour, euh, pour avoir la hauteur. Après je vois que, je vois que le, le joueur va, va se déplacer par le, par le bas. Du coup bam Je reprends les. Oh oh oh oh oh. oh, oh, oh, oh, oh. Pop, pop, pop, pop. Ok, je sais qu'il y a deux joueurs qui vont vouloir arriver par ici Du coup, regardez On check correctement Je vois rien qui arrive Ni par le haut, ni par le bas C'est à dire que probablement j'ai mal regardé Du coup pour pas se faire surprendre, on avance un peu On regarde bien large sur la gauche Rien, devant nous rien En bas, rien Pourtant, il y a minimum un joueur Et il va arriver il suffit d'être patient. Là, on peut voir à la zone que je suis, euh, moi je suis bien. Et là, ça va, ça va le push. Peut-être qu'il y, y a une mascaga Ah, il y a un, je commence à avoir un petit truc en dessous, les gars. Je sais pas si, si vous voyez de quoi je parle. C'était euh, le docteur euh, du 31. On recheck correctement. Il y a rien. Hop, on roule sur les petites plaques histoire de se mettre bien. On les ramasse pas, c'est pas très grave. Et là même si on, on laisse la hauteur Je recharge mon arme et je me servirai de ces deux colis comme un système de cover hein. Ok Il reste trois personnes Peut-être une à côté de moi Et sinon le, le reste en bas Ok mais c'est est moi qui ai, qui ai la hauteur max Là je, je vais prendre un hop Je monte histoire de, de vraiment checker à la mort euh, qu'il y ait personne Non il n'y a personne On est plutôt safe Honnêtement, je pense pas qu'il y ait un joueur assez bon pour avoir gardé la hauteur. Sachant que j'ai fait un travail de dératisation sur la hauteur qui était pas mal. Je pense que les deux joueurs sont en bas, qui vont se tuer et que je vais tuer le dernier. Je crois que c'est comme ça que ça va se passer, chat. Tout nous apprend, c'est super. Je trouve ça trop intéressant de vous apprendre. D'ailleurs, la vidéo, elle ira sûrement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à même YouTube à me dire ce que vous en pensez en commentaire et tout, si c'est bien, si vous en voulez plus. Et aussi, on vous invite à rejoindre les live Twitch. Tous les jours, de 10h à 14h Et de 19h à 23h enfin, Quasiment tous les jours On s'est compris Du coup, ben, fin de check de la hauteur Ma dernière inquiétude, c'était la maison Donc on check la maison Jusqu'à Alors, jusqu'à ce que le gaz passe Plus ma... le temps de 2-3 secondes Qu'un masque à gaz actionne Voilà, je pense que c'est bon On peut mettre la musique de fin Sa seule chance C'était d'être placé là Hop. Il va sûrement partir sur la gauche Vu que là il était à droite le... Du coup j'ai gagné Tu sais le mec il s'est dit Ah il m'a mis une frappe dessus vite Faut que je parte à gauche La frappe était à gauche Mais t'as reçu la notif